Goudron cassé, tas de terre et de sable entassé, pavés décollés et de empilés. Voilà l'image que présentent actuellement de nombreuses artères de la capitale gamonaise depuis plusieurs semaines. Un état de route consécutif aux travaux de renouvellement et d'extension du réseau d'adduction d'eau lancé par le gouvernement depuis quelques mois. Cette initiative louable pourtant commence à inquiéter les populations qui s'interrogent quant à la fin de ces chantiers, surtout que les pluies arrivent à grands pas. Ça va pénaliser parce que les élèves qui vont à l'école, les, les élèves qui ont des tenues blanches, là où il y a la boue là, ça sera vraiment pénible. C'est une bonne chose parce qu'ils travaillent pour de l'eau. C'est une bonne chose, mais ils ont laissé d'ailleurs certains dégâts. Vraiment à réparer parce que c'est pas bon ça. Pénalise les élèves et les parents qui vont au travail le matin. La destruction de ces routes occasionne pas mal de désagréments de nombreux usagers, particulièrement ceux pratiquant l'axe, car Saint-Michel de ont vu le prix du trajet doubler. Quand tu n'as pas de sachet, tu ne peux pas arriver à Saint-Michel là C'est le travail qui augmente le prix. Le travail, c'est pour arranger le pays. Non on dit on ne range pas les routes. Quand on range la route, on augmente le prix. Pourquoi Les transporteurs, pour leur part, expliquent cette hausse du prix du trajet par le fait des dégâts qu'occasionne le piteux état de la route sur leurs véhicules. Oui, C'est le de des Rappelons à toutes fins utiles que ces travaux initiés par le gouvernement rentrent dans le cadre du renouvellement d'extension du réseau d'eau à Libreville, à Kanda et au Vendo. L'objectif étant de ramener la pression d'eau aux installations existantes et de servir les zones sans eau.